Y a pas de souci. À droite. Ah, mais là, mais là, est Et là où tu là, mon gâteau, mon dapo, mon ah, matin, Et là J'espère que tu vas me donner un coup de main, tu vas te le dire C'est ce qu'on va voir Tu vas se hein il a un goût d'acolyte avec moi dans la BD. Mais oui. ben, vous ne dites pas de quelle manière... <laughs> là, il a eu peur. Des pommes, les pommes, les pommes, les c'est Ah oui, pomme pomme. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, Qui Non, non, vas-y, pourquoi Elle peut te en Et oui Et quand elle sera chez moi, parce que tu Ça va être trop beau. On ouais. 요새 <목소리도> Je vais s'il peut pas mon père. Au revoir Vous allez avoir un spectacle de ce mot dans lequel il sera concerné les quatre éléments. Vous les connaissez, les quatre éléments Il y a le ciel. Non. Il y a la terre. Il y a l'eau. Il y a l'air. Et il y a le feu. Donc, vous allez assister à un spectacle qui concernera ces quatre éléments. Est-ce que vous êtes d'accord Ça vous plaît non, Ça va vous plaire, j'espère, plus moins. On va essayer de faire notre possible. Donc, je pense que le spectacle va commencer. Je Voilà Evoïde, voilà où se trouve ton aile de oh, regarde, Regarde, regarde, regarde, regarde, regarde, regarde. T'es la déesse mère, il paraît. T'as vu ce que je peux en faire de les... -moi. Non, on le tonel Rendez-le-moi. Non, veux le regarde pour moi, je l'apprécie trop, tu vois. Nous sommes tous là, tu vois, il fait une petite chaleur, se désintéresse, c'est pas si mal que ça. Je vous préviens, si je frappe. Vas-y. Si je frappe. Vas-y, frappe ton sel, que les mamans se retournaient contre. Oh mon dieu j'ai peur Regardez moi dieu, je prends le tout mon sabou Mais laisse mes cheveux tranquilles, toi, Tu as l'intention de faire quoi Et toi là, fais ton sourire, moi disant je rassis, ah, mon dieu je rigole. Alors. que voulez vous pour Comment Que voulez-vous Et vous, que voulez-vous, on est derrière. Un tournoi. Un tournoi de quoi Chevalerie. Et alors attention, euh, arrête les signes en hein. N'est-ce pas les restaurateurs Un père, il ne vous reconnaît pas Mais peut-être un lui un qu'elle t'emmène En place En place Après, là. Et regardez là, il y a un crucifix ah Et un sage percé sur un arbre Et quand il est temps pour marcher, et... <rire> il dit, bon, est trop marrant C'est toi, pour vous reproche à la fin Ouais, génial 5 heures pour mourir Normalement c'est bien tranquille, à poser, à attendre. <rire> Et les chlorins, comptez les chlorins. Vous aussi. On a un peu de chlorins aussi la petite, de là-bas. Attention, la là, lèvre qui passe, juste la hein, c'est tout. Et <rire> oui À place Un petit couronne Et regarde, elle va bien regarde. Ah si tant bon, Moi je ne l'entendais pas Ah bah non, je ne l'entendais pas Le gens qui sous-estimés les trois Véléna... Seulement que j'en... Ah ben... Il est content C'est <rire> content Il est content. Il adore Il adore Il Vous voulez changer de jeu <rire> Nous allons passer au jeu des boucliers Oh ça c'est marrant aussi, vous allez le voir Et fois euh, le, le bouclier passe C'est sûr, sûr sûr, sûr sûr bah, Normalement c'est un jeu qui vise à éviter la chasse C'est la vie de l'air, c'est ça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 pour moi bien une patate Une bonne patate Là on voit ça ressemble à quelque chose Allez Admirez allez! allez, allez, allez. Oh Qu'est-ce qu'on <rire> Et une pomme, c'est précieux, ça se mange aussi du sucre, c'est de l'eau. Il est avec moi Il est avec moi On est avec nous On a l'otage aussi, bien sûr, mais enfin bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est vous croyez, Non Moi j'adore. La Non Non oh, Non Non Non Non Non Non Non Non Non Je Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non C'est C'est Oh là là là, ça m'a dit Et là, va plus. Et toi, là, tu le fais le Et si, si elle me bise, je fais le cas. Oh là là là là... là, là. Merci. Non mais vous applaudissez. Non mais pourquoi vous applaudissez les trucs qui sont ridiculeux Franchement. ben là, vous en aussi, là il commence à rentrer dans mon petit club. C'est ce que c'est pas okay. ah. oh. oh. vous, vous, oui. vous avez vu un peu la grosse qu'ils ont de se protéger de l'historique. Oui. Bah, vas-y euh, ah, bon, oh. euh. ouais. ah, ah, Bah, pourquoi Ah, non parce que. C'est quand même moment. Et après, est alors alors Maintenant que ce est fini, oui, là, voilà, voilà, voilà, vous voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, Je suis le fils de voilà, voilà, voilà, je pense que tes ailes sont relativement ridicules. Ah Ah ouais Je pense qu'il doit y avoir une certaine facilité à pouvoir faire des apports que mauvais espoir Non, c'est ce mauvais C'est tout de suite pour moi. Comment Non, Non mais non Ah. Mon atelier, commence à prendre un coup. Et je ah c'est ce que vous voulez Vous êtes pas mis ah ben Arrêtez Oh non, non, non, je ne peux plus supporter ça, vous êtes Thank <laughs> you.